test utilisateur. Qu'est-ce que c'est que <rire> Test utilisateur, c'est une méthode permettant d'évaluer un produit en le faisant tester par des utilisateurs ne connaissant pas le bon produit. Le principe du test utilisateur est d'observer que personnes utilisant un produit afin de faire ressortir concrètement les véritables difficultés qu'il rencontre. les erreurs et points d'amélioration. J'ai copié et collé le seul Wikipédia. Voilà. À quoi ça va nous servir ça, ça va nous permettre de confirmer ou d'infirmer. Aux hypothèses par exemple face, on a développé plein de choses je sais pas si on a eu raison est ce que le mini calendrier est vraiment actif sur le smartphone par exemple est ce qu'on a fait un bon choix de couleur si on tombe sur un utilisateur qui est d'Antonien on nous... est un des critiques euh, vérifier si la navigation en guise d'application est utile type d'un test utilisateur, euh, c'est accueillir l'utilisateur, euh, ensuite euh, faire un, pré, un entretien de pré-test euh, pour le connaître, euh, savoir un peu quel est son niveau euh, par rapport à l'informatique et euh, l'utilisation d'un outil similaire à un, petit, un, petit, un petit autre, le déroulement d'un scénario de test, ce serait SmartKeeper 15, je ne sais pas combien de temps ça me ensuite un entretien à la fin. du ça donnera lorsqu'on sort. Euh, faire un test utilisateur à quelqu'un qui ne connaît pas le produit, c'est pour éviter ça. Le développeur ou la tueur ou n'importe qui, euh, qui, qui, qui, qui qui va guider l'utilisateur et lui dire il ne faut pas faire comme ça. Ouais, une façon d'apprendre sur notre produit. Donc on a écrit, des, on écrit toute une liste de scénarios sur euh, les trois modules, sur calendrier, quelques éléments. Sur Inbox aussi, euh, on envoie d'un mail euh, la réponse euh, en cotant euh, le message initial, etc. Et sur Contact aussi, on crée, euh, on crée un nouveau contact avec une carte de visite. Et par exemple, ça donne ceci pour l'exemple d'une invitation à une... Une acceptation, une invitation à une Donc on a plusieurs, plusieurs, plusieurs tâches avec un début à fin, une personne ouvre le calendrier, elle doit se déplacer jusqu'à la semaine-ci, on peut accepter etc. On doit vérifier un certain nombre de choses, est-ce qu'elle a facilement réussi à naviguer ou pas. Euh, la suite euh, qu'on va continuer sans doute de c'est si le grand support toujours. Euh, préparer le script minimum pour l'environnement de test. Il en faut préparer une la bonne avec les, les événements qui existent. Donc, des messages sur lesquels on facilement leur demander de répondre. Euh, faire tourner les scénarios à blanc. On va les jouer nous-mêmes. vérifier si on n'a rien oublié. On éviter d'être bloqué devant les personnes. Ensuite, test. Faire, faire jouer les tests avec la euh, collaboration du Dorian et Télécom On va essayer de trouver un étudiant, quelqu'un volontaire, pour faire un essai ça prend deux heures. Un peu long, un peu long. Euh, on n'a pas encore préparé le pré-entretien, de, de, de post-entretien, basé sur le questionnaire euh, 12, euh, qui n'a pas parlé ici. Est-ce que vous avez une question?